Pour insérer une vidéo sous LibreOffice Impress, ceci va être à peu près de la même manière que pour une image. Nous cliquons ici sur insérer une vidéo. Nous allons chercher une vidéo. Et alors, elle apparaît. Nous pouvons faire les mêmes modifications de taille que pour une image. Il est possible également de la déplacer. La vidéo ne sera visible que lorsque le diaporama sera lancé. En attendant, nous voyons juste une image de la vidéo.